Bonjour, nous sommes le 9 juillet 2018 donc je suis assez content des réactions qu'il y a eu sur mes précédentes vidéos où je démontrais grâce aux résultats de, de Benoît Rousseau donc le, le trader français dont je me suis inspiré pour ma méthode de scalping, euh, Donc euh, je montrais ces résultats euh, en scalping sur CFD. Donc qui mettent euh, tout à fait euh, la clarté sur les, les mensonges qui sont dits par euh, les, les, entre guillemets, soi-disant coach en trading, qui disent qu'il n'est pas possible de gagner en scalping sur les CFD. Donc je crois que maintenant euh, la vérité a éclaté. Vous vous rendez compte des conneries qu'on peut vous raconter en vous vendant des formations qui coûte des milliers d'euros, jusqu'à 10 000 euros. Des, des gens comme ça, malhonnêtes, qui après euh, essayent de vendre en plus des, des formations où ils expliquent euh, donc qu'ils sont devenus millionnaires. Euh, c'est vraiment incroyable, c'est scandaleux de voir des choses comme ça. Des gens qui, qui prétendent être des experts en bourse et qui, qui vous induisent complètement en erreur. Donc j'ai fait les frais de de, de ce genre de choses, il y a d'autres personnes donc des centaines bien sûr qui, qui en ont fait aussi les frais puisque quand, quand ces gens deviennent millionnaires c'est clair que d'abord ce n'est pas en, en tradant, ce n'est pas avec la, leur manière de, de trader puisque je l'ai testé pendant des années, j'ai cherché donc à, à tester leur, leur méthode et ça ne fonctionne pas. Donc ils vous disent ah oui mais c'est parce que tu travailles pas assez donc c'est vraiment du n'importe quoi. Ils vous prennent pour des cons, euh, alors euh, je sais pas ce qui se passe c'est une mode actuellement donc tous ces, ces formateurs euh, roulent en Porsche, roulent en, voyeux, en voiture de sport. Donc euh, je dirais qu'actuellement euh, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable ce qu'on voit. On essaye de vous enrobiner, de vous faire rêver en vous montrant euh, qu'ils qu roulent en Porsche. Euh, bon, comment est-ce qu'ils ont gagné cet argent Pour payer une Porsche, ben, c'est clair hein C'est en, en, en trouvant des pigeons comme moi je l'ai été, comme vous l'avez peut-être été. Donc n'hésitez pas à témoigner si vous aussi vous avez été victime de ce genre de choses, vous pouvez mettre des témoignages en dessous de mes vidéos. Euh, donc c'est malheureux, il faudrait légiférer euh, en cette matière, il faudrait au moins que les les, les gens qui vendent des formations au, au trading passent un test pratique pour montrer euh, ce qu'ils valent parce que moi euh, j'ai suivi une formation pendant 16 mois et euh, la personne elle n'a jamais voulu trader même sur un compte démo donc c'est vraiment scandaleux ce genre de, de choses donc euh, il faut, faudrait arriver à arrêter ça, il faut surtout dénoncer ce genre de choses et euh, plutôt euh, regarder ce que font réellement les gens et, et j'ai testé suffisamment euh, pendant suffisamment d'années pour, pour vraiment voir que c'était le scalping qui était d'une part la méthode la plus rapide à apprendre parce que vous faites beaucoup de trades donc vous vous entraînez beaucoup plus vite. Vous pouvez le faire donc sur CFD, sur Forex, sur, euh, sur des plateformes où vous testez d'abord en, en démo, donc que ce soit le forex, que ce soit sur les, les, d'autres marchés comme les indices, le CAC 40, le DAX ça bouge très bien en ce moment donc vous voyez derrière moi il y a le, le marché de l'euro dollar ce matin-là il, il a très bien bougé. Vous avez les marchés américains qui bougent très bien également parce que l'économie américaine est en forme donc il y a vraiment moyen de gagner et moi je vous conseille une méthode de scalping, pourquoi Parce que vous pouvez prendre rapidement des gains, il suffit de quelques secondes et ça y est vous avez vos gains, vous cumulez vos gains, comment En prenant bien sûr les positions au meilleur moment, vous attendez donc quelques minutes et quand vous avez donc la configuration idéale, vous y allez et vous sortez en gain après quelques secondes. Donc, quand vous avez des marchés dynamiques comme actuellement, eh bien, c'est génial. Donc, si vous cherchez une méthode de scalping efficace, eh bien, j'ai développé une méthode efficace. Donc vous avez des liens ici au-dessus. Et vous pouvez la tester en démo et puis prudemment commencer avec un petit compte de trading et vous verrez que vous aurez réellement de bons résultats. Euh, si vous avez des questions je suis là pour y répondre, vous m'envoyez un petit email et c'est l'occasion maintenant pendant, pendant les vacances euh, d'été de tester ça, d'essayer ça et euh, d'utiliser au moins une méthode qui ne vous coûte pas très cher. Ce n'est pas un gros investissement, hein, c'est 197 euros pour ma méthode de scalping et 297 si vous prenez en plus ma méthode Ishimoku et vous avez là un pack complet qui vous permettra réellement de voir comment on gagne en scalping sur les marchés et apprendre à utiliser la plateforme MT4 qui est une plateforme très simple et maintenant je suis en train d'étudier la plateforme ProRealTime qui est une plateforme un petit peu plus sophistiquée qui a d'autres avantages, mais vous pouvez très bien commencer avec euh, la MT4. Et après, je vous donnerai des informations sur euh, ProRealTime, qui permet à, après d'aller trader donc en tick. Donc c'est encore plus rapide. Et bon, il y a, a d'autres avantages, mais je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos que je vais faire euh, cet été. Donc si vous n'êtes euh, pas encore inscrit euh, à une de mes formations, eh c'est l'occasion. Vous pouvez vous lancer aujourd'hui. Et euh, pour euh, mettre des commentaires ou regarder toutes mes vidéos et eh bien vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. Si vous cliquez sur la petite cloche et eh bien vous recevrez un avis dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, ne désespérez pas il y a moyen de gagner au trading, vous avez vu ce que fait Benoît Rousseau donc il a gagné en une semaine plus de 15 000 euros. Donc je pense que c'est un, un exemple à suivre, c'est celui que j'ai suivi pour trouver une méthode de trading, je continue encore à essayer d'améliorer ma méthode de scalping et vous voyez que quand on a des gens sérieux comme ça, qui ne roulent pas en Porsche, lui il a une vieille Renault Clio donc vous voyez que ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui roule en Porsche qu'il a de bonnes formations et qu'il est sérieux, malheureusement ce serait trop simple. Donc ne tombez pas dans le piège de ces gens qui essayent de vous faire rêver, suivez plutôt des gens un peu plus sérieux que ça et euh, qui vous donne réellement des méthodes efficaces pour gagner en trading. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la surtout euh, et euh, tenez bon, je suis là pour vous aider et pour vous encourager et tous ensemble on y arrivera. À très bientôt, au revoir!